au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen. Et on est très heureux d'être ici ce soir entre vous et je, vous avez déjà compris que mon français c'est un peu limité alors le mot que je choisisse c'est la limitation de mon pouvoir de parler la langue mais euh, on est quand même dans les plan de fin d'année on pense que vous avez déjà euh, passé la fête de la Noël et on a parlé de la naissance de Jésus, mais comme on a aujourd'hui le 26, on n'est pas encore loin. Et je veux lire en écriture dans, dans Luc, et parlons de la naissance de Jésus, Je vais regarder un aspect de cela, si vous pouvez nous lever. en lisant en Luc, chapitre 2, juste quelques versets. Euh, chapitre, euh, Luc chapitre 2 verset 1. En ces temps-là, parut une édite Luc euh, chapitre 2 verset 1. En ces temps-là, parut de César au nom une recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Chirignios était gouverneur de Syrie. tout alien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 et elle enfanta son fils très né Elle l'ommait et la coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous pouvez vous asseoir. Je veux parler juste quelques moments sur le fait que Dieu est venu dans cette terre, dans le fond d'un bébé. Et c'est quand même très très étonnant que le Dieu le plus puissant, tout puissant, qui pouvait tout faire, qui avait créé le monde, les terre, les hommes, tout ce qui était là, quand il est venu à ce monde-là, il a choisi de venir dans un façon qui était complètement différente de sa propre façon. Parce que Dieu était tout puissant, était le plus grand, il, il, tout ce qui était là, il remplissait. Mais quand il venait sur la terre, il est venu dans la forme d'un bébé et il a choisi en façon d'y arriver qui était dans un état où il avait besoin de l'aide. Il avait besoin de l'aide de Marie qui lui prend dans ses bras, qui lui nourrit, qui lui met dans des vêtements, qui lui met à la crèche et qui lui occupe de tous ses besoins. Il est venu à la terre et quand il est venu, il ne pouvait pas marcher. Il est venu comme bébé. Il pouvait même être ça, de se penser Dieu venant dans un état et dans une condition qui il ne pouvait pas aider lui-même. Il avait besoin de quelqu'un de lui aider. De lui apprendre à marcher, de lui apprendre à parler, de lui apprendre les choses de la vie. Et on sait aussi que la Bible dit que Jésus... Il a écouté les paroles de sa papa-maman. Il était obéissant. Alors il est venu à cette terre dans une façon qui était complètement différente de son propre état. Il avait mis à côté toutes ses propres forces. Et il est venu comme un bébé dans la flèche. Et on se demande souvent pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait cela Pourquoi Dieu a, fait, a pris l'état d'un bébé Pourquoi il a pris cet état où il a mis à côté toutes ses forces, tout ça qui il était, il a mis dans la crèche et il a fait en vie ici terrestre dans le corps d'un homme. La Bible dit que comme il était dans cet état-là, même comme il était il est devenu un homme, même quand son ministère a commencé, même que les œuvres de Dieu se faisaient par lui parmi de lui, même comme le miracle était là. Il n'a jamais fait quelque chose de soi-même, mais il a toujours resté dans cette dépendance sur le Père. Parce qu'il dit, moi je ne fais rien, sauf que le Père me montre rien. Alors pourquoi cela Et moi je crois que c'est vraiment la à d'apprendre de ça qu'on appelle le Noël, la naissance de Jésus-Christ. Parce que ça parle de la nouvelle naissance de chaque chrétien. Et comment on peut venir à cet état-là on, on doit arriver à une place où on vient vraiment bébé, où on vraiment comprend qu'on n'a plus de propres forces nous-mêmes, qu'on qu on comprend que ce n'est pas notre force qui va nous sauver, mais quand on vient comme des petits-enfants qu'on peut mettre les mains dans les mains de Dieu Amen. et qu'on peut faire sa volonté parce qu'il a pris l'état que devenant ici comme bébé sans force, sans rien il, il était obligé de grandir il était obligé d'apprendre toutes ces choses dans la vie pour venir à la perfection et je crois que ça c'est aussi la à d'apprendre de Noël que chacun pour nous il a, on a besoin que le Seigneur Jésus-Christ soit né dans notre cœur. Parce que ça, c'est la crèche, aujourd'hui. Parce que la crèche là-bas, il était né dans une crèche qui était du bois. Mais aujourd'hui, il est né dans la crèche de notre cœur. Amen. Et la seule façon qu'on peut faire, c'est de vraiment mettre à côté, nous, toutes nos propres forces, toutes nos idées, toutes nos capacités. Et moi, je veux dire, dans les, dans les derniers six mois, c'était toujours le sujet où on a tourné autour. Les prédications qu'on a entendues ici, les prédications qu'on a prêchées chez nous, les bons de frères Branham qu'on a entendus, on est revenu toujours dans ce point-là, nous on ne peut rien faire de nous-mêmes. Et ça c'est ce que j'ai appris, que c'est mon prière que je vois, moi je ne peux rien faire. Le seul que je peux faire, c'est de me confier au le Seigneur. Amen. Et je veux, je veux lire une petite citation on parle où de Frère Bonham a prêché dans la prédication de le pouvoir parfait, par de la faiblesse parfaite. Je sais ça peut être la traduction, je ne sais pas exact. Mais Frère Bonham les Dilalédon étaient un frère méthodiste. Et trois d'eux sont venus d'une église de Ohio Et ils m'ont dit. « Frère Branham, on a juste reçu le Saint-Esprit, on doit maintenant chercher après des dons pour notre ministère. » Moi j'ai dit, « Non, ne le fais pas, Laisser les choses à côté, livre de dons. » Et il me regardait et dit, « Mais on a lu un livre d'un certain frère qui nous a dit, « Le moment que on recevait le Saint-Esprit, on devait chercher les dons pour les utiliser avec ce Saint-Esprit. » Et j'ai dit, oui, et est devenu un chemise qui ne bouge plus. Si vous regardez dans la Bible, c'est toujours eux qui ont essayé de courir de Dieu, c'est ça que Dieu utilisait, Ceux que Dieu, Dieu utilise. Et si un homme veut être quelque chose, et s'il si pense qu'il a des capacités, qu'il peut faire le travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Regardez Moïse, regardez Paul, comme il courait. Et les autres qui ont essayé de d'aller loin de ça. Et moi je dis, ne cherche pas Dieu pour rien. Si Dieu a quelque chose pour toi, il va te Amen. donner. Amen. Et alors laisse-lui prendre soin de cela. Et Aujourd'hui, on est dans les temps où chacun veut avoir, veut avoir quelque chose à faire, quelqu'un veut faire cela, quelqu'un veut faire ceci, il veut devenir une grande personne, mais regarde où veut rentrer avec ça. On ne va pas essayer d'être grand, on va essayer de trouver qu'en petit on peut devenir. Vous voyez Après, Dieu peut nous utiliser, et il dit, j'ai plusieurs écritures, qui, je vais montrer montre la référence, mais regarde, il prend les plus faibles, les rejetés, et pratiquement chaque héros, héros de Dieu qu'il avait dans la première ligne était un type de cette personne, une personne qui était rejetée, une personne qui pensait qu'il était insuffisant et une personne qui n'avait pas des capacités, c'est une personne qui est dans le bon état que Dieu peut commencer à l'utiliser c'est vrai et je, trouve, je sentis S'ils si pensent qu'ils n'ont rien, c'est le moment que Dieu peut les prendre et faire quelque chose avec. Mais si on pense qu'on est capable, Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nous, on voulait faire des choses nous-mêmes. Et en l'autre côté, on a, ces, on a les sentiments, on pense qu'on est insuffisant et on ne veut rien faire. Mais si on entend l'appel de Dieu, et dans les choses que Dieu peut nous faire montrer, ça c'est l'état qu'on doit être alors qu'il peut faire cela. Nous, on ne sommes pas suffisants nous-mêmes, et quand on nous, nous pense que nous sommes insuffisants, alors on sent des sujets qui sont euh, liés à l'esprit de Dieu, et si on pense... On peut le faire, on ne peut le pas le faire. Mais si on comprend qu'on ne peut pas le faire, alors nous, on donne nous-mêmes à Dieu et c'est lui qui le fera. Et si nous allons essayer de le faire, on va fallir. Mais si on va juste donner nous à Dieu, Dieu ne peut pas fallir. Il y a une chose que Dieu ne fait pas, c'est de fallir. Il peut dire faire chaque chose, mais il ne peut pas fallir. Il ne peut pas fallir. Alors, si on va essayer nous-mêmes et on va dépendre sur notre capacité, on n'arrive nulle part. Mais si on arrive à la place où on sait qu'on n'est rien, c'est Dieu qui peut nous utiliser. Et nous a montré dans la façon qu'il est venu dans ce monde, qu'il est venu dans une condition qu'il ne pouvait rien faire. De et c'est Dieu qui a fini cette position-là pour nous. C'est ça la position on dit du pont. Nous les vons pour prier au Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous ce soir qu'on peut venir vers toi, qu'on peut te louer, adorer, et qu'on peut venir devant toi pour préférer ce son des choses inservables. On peut rien faire et nous, dans tous, ce n'est pas des non dans toi que le très Dieu qui fait tout faire de grâce à vie. Oh, je prie à tes guéris-nous que parce que Oh, je veux te louer. C'est de tout notre cœur vous êtes dans le bonheur mon sauveur, pour te dire encore merci pour ce soir. Oh, tu as réchauffé réellement nos cœurs, mon bénévole, mon Saint, et nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour aujourd'hui. Béni soit ton Seigneur. A toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire pour aujourd'hui. Merci pour tout, Père Saint. Gloire et honneur à toi. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de nous tenir dans sa présence, de pouvoir réellement aussi lui exprimer lui les, les désirs de notre cœur et de pouvoir aussi apprendre que notre Seigneur était dans un corps d'un homme et, et dans ce corps il, il ne s'est pas arraché à être l'égal de Dieu mais il a pris la forme d'un serviteur pour réellement servir afin que nous puissions être amenés à être agréables à Dieu, être acceptés, parce que il fallait que l'offrande, effectivement, soit acceptée. Il fallait que les sangs soient réellement présentés à Dieu pour que la colère de Dieu soit réellement aussi arrêtée et que l'amour de Dieu s'élance pour que, le pardon dont l'homme avait réellement besoin euh, lui soit accordé. Et c'est cette grâce que nous avons trouvée euh, aux yeux du Seigneur de ce qu'il s'est laissé réellement entre le mains de Dieu pour qu'il soit maléable, effectivement, et que le Seigneur puisse obtenir de lui ce qu'il avait réellement. Et c'est merveilleux parce que lorsqu'il s'est approché de, de Jean-Baptiste, et alors que Jean-Baptiste voulait être baptisé par lui, et il a dit à, à Jean-Baptiste, laissons donc à, à accomplir effectivement tout ce, est, tout ce qui est juste, tout ce qui a été écrit. Et parce que euh, ce qui est important, c'est ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer. Et nous ne pouvons pas faire les choses au-delà de ce que Dieu a dit et ce qui est écrit. Nous voulons simplement faire les choses telles que Dieu l'a dit parce que Dieu ne confirme que sa parole et, et, et Dieu ne manifeste effectivement que ce qu'il a dit et qu'il accomplit certainement ce qu'il a déclaré dans le moindre détail. C'est pourquoi le croyant est, est censé avoir la foi et, et, et, et s'accrocher uniquement aux paroles qui sont donc sorties de, de la bouche de, de son Créateur et son Seigneur. Et ainsi que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Parce que ces paroles avaient donc le pouvoir et aussi euh, la, la vie en elles, aussi, et que Dieu ne pouvait accomplir autre chose que ce que lui il avait donc déclaré. C'est là aussi que nous voyons combien il nous est aussi important et surtout très important pour nous d'être toujours instruits dans les saintes Écritures. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait arriver aussi à pouvoir dire au peuple le Dieu qui avait reçu la parole qu'en en fait, d'apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'aller au-delà de ce qui est écrit n'est pas bénéfique pour nous. À faire effectivement des, des, do des doctrines effectivement qui ne sont pas fondés sur la parole que Dieu a lui-même déclarée. Ça ne sert absolument à rien. Dieu ne veille que sur sa propre parole. Amen. Ça doit être la chose la plus importante, c'est la chose pour laquelle même un fils de Dieu donnerait sa vie. Simplement, c'est la parole de Dieu. Si c'est vrai que ce que Dieu a dit, c'est la chose qui doit préoccuper mon âme tout le temps. Et aussi, ma conscience et mon esprit et moi-même, je dois toujours me poser la question de pouvoir savoir, est-ce que ce que je suis en train de pouvoir faire et vivre, est-ce que c'est cela la parole de Dieu parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne sera jamais bénéfique pour moi-même. Ça peut être une forme de religion qui est tellement bonne, peut-être une forme, effectivement, des doctrines qui est tellement aussi bien présentée, mais ça ne sert absolument à rien. Hier, je pense, aux informations, j'ai vu le pape se mettre debout là avec euh, son grand tablier qui descendait, effectivement. Et les gens qui étaient là, moi, en train de pouvoir pleurer parce que l'homme faisait sa bénédiction et tout. Donc l'homme bénissait béné effectivement le monde, effectivement. Et je me posais la question, j'ai dit, mais ces gens ici. Et qu'est-ce qui fait leur émotion Qu'est-ce qu'ils sont là comme les gens qui sont entrés dans une sorte d'extase effectivement comme ça Alors que l'homme parle de djihadistes et parle effectivement de Jésus. il n'y avait rien de Dieu. Il n'y avait pas une parole sur laquelle mon âme maintenant pouvait s'accrocher et dire, gloire à Dieu, j'ai entendu quelque chose. Voyez-vous, okay. et ce sont des milliers, de... que Dieu est pitié-frère, des milliers, des centaines de personnes, et vous c'est la vie là-dedans. La Il n'y a rien du tout. Et ces gens s'accrochent à des choses de néant. Mais nous, effectivement, nous avons trouvé une grâce aux yeux du Seigneur. Puisque nous étions dans les choses de néant, mais Dieu nous a fait sortir, effectivement, de toutes ces choses. Pour que nous puissions réellement nous accrocher à la chose principale. Combien de fois Dieu n'insiste-t-il pas à nous parler, effectivement, nous montrant l'importance de ceci, cest effectivement Il avait dit ce jour-là, effectivement, dis-lui, Si quelqu'un garde ma parole, il, il ne verra jamais la parole. Amen. Amen. Et nous réalisons aussi que la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons ce que, que, que cela veut dire que Dieu fait toutes choses par sa parole. Nous voulons prendre un livre de Pierre, effectivement, chapitre 3, et les mention de l'écriture que, que vous connaissez. Et je voudrais effectivement aussi avec vous, comme nous l'avons pu approuvoir longtemps, l'écriture que notre précieux frère nous à pouvoir nous citer. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, nous voyons ce qui qui est écrit comme cet homme de Dieu a, a eu cette, cette joie, ou cette grâce de pouvoir être appelé de Dieu, et, et aussi euh, marcher avec euh, le Sauveur sur la terre, ici aussi être un souhait lui. Hein. Alors, alors il dit ici dans 2 Pierre chapitre 3, le, le verset 10, yeah. « le, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres que leur enferme, sera donc consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous la grâce de, votre... de la mission de <coughs> C'est l'apôtre Pierre qui exprime ces paroles que nous venons de pouvoir lire et, et cela nous montre effectivement aussi l'importance que tous ces hommes qui ont eu à pouvoir connaître Dieu dans, dans sa puissance effectivement et, et qui ont eu à pouvoir se donner de tout leur cœur effectivement à ce Dieu dans la foi réellement qui est véritablement venant de Dieu, et croire effectivement ce que Dieu avait dit, au lieu de pouvoir vraiment s'accrocher à quelque chose sur laquelle il avait réalisé que c'était important. Souvenez-vous, c'est toujours l'apôtre Pierre ici qui, qui regarde effectivement et qui parle. Il y a qui s'adresse-t-il effectivement Il ne s'adresse pas à, à, à tout le monde, effectivement. Là, il a bien dit tout à l'heure, quand on l'a dit avec vous. Il dit effectivement c'est pourquoi, bien-aimés. Les incroyants ne sont pas des bien-aimés. Vous saviez, non Parce que quand le Seigneur est venu vers cet homme ici, Daniel, qui est un prophète de Dieu, L'ange lui a dit effectivement, parce que tu es un bien-aimé. Donc c'était un homme qui aimait Dieu, qui croyait en Dieu, qui s'est donné de tout son cœur, effectivement, à ces dieux, malgré qu'il était à Babylone. Ce qui l'entourait, effectivement, à Babylone, n'était pas la chose qui l'intéressait, effectivement. Ce qui l'intéressait, c'était ce que c'est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, avait eu à pouvoir déclarer, effectivement, à la bouche de ce prophète. Et cet homme s'était approché à ça. Donc ici aussi, l'apôtre Pierre. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse effectivement à ces bien-aimés qui sont bien-aimés de Dieu, effectivement, parce que même au chapitre 3, verset 1, il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Donc il écrit effectivement aux croyants et aux vrais croyants, à ceux-là qui ont eu à pouvoir accepter le Seigneur, non seulement accepter le Seigneur, mais qui ont réalisé, effectivement, l'importance et la grâce que Dieu leur a effectivement, au travers de cet homme qui a marché sur la terre, comme nous l'avons entendu, effectivement. Il a acquis, il avait un but pour lequel il a dit effectivement, dans la crèche où il était épousé, effectivement, et aussi par les biens par lesquels il est venu. Tout cela avait réellement un but. Il fallait, effectivement, qu'il soit un homme comme tous les autres, il fallait effectivement qu'on puisse le longer comme mon frère dit, comme tout enfant qui est né, donc Dieu est parfait. C'est pour que nous comprenions que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Amen. Dieu est un Dieu parfait. Amen. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Et toi et moi, nous sommes censés devenir parfaits. Amen. Pas de moitié croyants, pas de moitié chrétiens. Mais des chrétiens 100%, dont des chrétiens parfaits. parfaits. Parfaits dans les actes, parfaits, parfaits dans le parole, parfaits. parfaits en tout ça c'est la nature de Dieu, et ça c'est le but de Dieu. Il ne fait pas des choses qui, il manque quelque chose, non, tout doit être parfait. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Écriture nous montre, il nous l'a déjà dit lui-même que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc effectivement là, il exprime effectivement à s'adressant à, à, à, à, à, à ceux-là qui du tout, leur cœur, ont, ont eu à pouvoir réellement aussi comprendre la grâce que Dieu a eu à pouvoir leur accorder. Souvenez-vous un tout petit peu hein, au temps où l'apôtre Paul par la base, était en train de pouvoir euh, prêcher la parole de Dieu. Et c'était parmi les gens qui étaient cultivés, c'est-à-dire que les gens qui connaissaient bien la, la Torah, donc l'Ancien Testament, les Juifs effectivement, et pendant qu'ils prêchaient effectivement au milieu de ces gens-là, il y avait des, beaucoup qui étaient autour, effectivement, des là, sûr, qui venaient pour écouter, puis ils ont venu aussi. Mais ceux qui étaient cultivés, ceux qui connaissaient bien les Écritures, les Juifs, là, quelque chose s'est passé dans leur cœur, quand ils ont vu la foule. Ils ont commencé à pouvoir effectivement insulter, et Paul et Barnabas, effectivement, les injuriants. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont ils Il dit, mais puisque... Vous vous jugez vous-même. Oh, vous-même. Parce qu'ils étaient toujours en disant Nous, Moïse nous a dit, nous nous savons, nous nous, savons, fait mots, nous, nous, nous, des nous des sommes la procédure d'Abraham, nous, et puis, et puis, et puis. En fait, il leur parlait de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait fait à leur père. C'est que Dieu avait fait comme promesse à nos pères, il a accompli pour nous les enfants. Vous vous souvenez encore Amen. Vous vous souvenez Acte 13. Vous vous souvenez J'ai peut-être dit rapidement juste cela, hein, parce qu'il peut dire, que on a oublié. D'ailleurs, je, nah, je pense que c'est cela. Hein. Voilà. Je pense que c'est cela. Nous lisons dans Actes chapitre 13, nous allons lire euh, une, une, verset euh, 26. « Homme, frère, fils de la race d'Abraham. » Et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Vous vous entendez ce qu'il dit Donc ce n'est pas aux autres qui s'adressent, mais il dit, bien, il dit bien ici, il dit « Homme, frère, fils de la race d'Abraham. » Les Athéniens tout ça n'était pas les races d'Abraham. Hein. Les, les, les, les, les, les, les, les Romains n'étaient pas la race d'Abraham. Hein. Donc il s'adressait effectivement aux Juifs. Il dit vous, la grâce d'Abraham, il dit ceci, effectivement, il dit il dit vous qui craignez Dieu. Vous qui craignez Dieu, parce que vous avez multiple Dieu. Il dit, mais il dit, mais écoutez bien, il dit, mais regardez très bien, il dit, dit c'est à vous, c'est à, à vous que cette parole de salut a été envoyée. Amen. Il dit, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en les condamnant, ils ont accompli le parole du prophète qui se livre chaque sabbat. Quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, il est de la croix et les posèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous, nous, nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Amen. Amen. Donc il parlait à des gens pour lui qui connaissaient les Écritures. Il dit la promesse faite à nos pères, Dieu, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Amen. Donc il, il parlait bien à, à ces hommes-là auxquels la promesse avait réellement été faite. Effectivement, mais c'est là, et puis Dieu l'a accompli pour nous. Il a donc ressuscité, donc c'est Jésus. Donc c'est Jésus, effectivement, c'était Dieu manifesté dans la chair. C'était donc le Messie que nous attendions. Alors que nous l'avions ignoré, effectivement. Donc, en ressuscitant, il a donc confirmé sa parole. Puisque Dieu a dit, effectivement, dit tu es mon fils, j'ai bien engendré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, s'il est engendré de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Et c'est lui, lui qui était donc promis. Donc, les juifs étaient donc censés être inscrits dans ces choses. Donc, il écoutait, il écoutait, il écoutait, effectivement. Mais on lieu de pouvoir maintenant réaliser, en fait, la grâce que Dieu leur avait accordée de pouvoir recevoir Jésus le Christ, ils sont restés en fait dans leur tradition et c'est pour ça la colère est montée dans leur cœur et ils à pouvoir injurier effectivement Paul et Barnabas. Et pourquoi cet homme c'est dans les limites. Puisque vous vous jugez vous-même, Dieu est venu vers vous et c'est à vous parce que vous souvenez de Saint écriture dans Jean chapitre 1 je crois le verset 10 et 11. il dit elle est venue chez les siens pas d'abord chez les païens parce que nous nous étions les païens mais lui la promesse a été confiée en l'Israël. elle est venue chez les siens donc la parole est venue chez les siens donc c'est ceux là auquel de Dieu avait fait la promesse vous vous souvenez non donc Dieu est juste c'est pourquoi bon. bien qu'ayant des écritures il faut faire très attention. Alléluia. Ne rentrez pas. Comme mon précieux frère l'a dit tout à l'heure, effectivement. Il dit de montrer effectivement que l'humilité dans le saint comme le rond, il a entendu notre frère, madame à dire. Donc cette humilité, cette simplicité, c'est une grâce de Dieu pour un homme, d'être humble. C'est une grâce de Dieu pour une fille de Dieu. Pour avoir l'humilité en soi. Parce que si cela te manque. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est la nature de Dieu, non? Donc, effectivement, et voilà que ces hommes, s'ils s'étaient réellement humiliés pour pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu, mais ils ont battu la poitrine en disant, mais nous, nous sommes juifs, effectivement. Qu'est-ce que vous, vous allez pouvoir nous expliquer Et puis c'est Jésus-là. Ils ont commencé à pouvoir insulter, effectivement, les apôtres. Et c'est comme ça qu'ils ils ont regardé et dit, mais ce n'est pas possible. C'est à vous, effectivement, que cette parole dit que peut être vrai Vous étiez de ceux-là, qui recevoir. Parce que les païens ne connaissaient pas les choses -là. Ah oui, les païens étaient des païens. Mais depuis, vous êtes la posée de l'Abraham. Vous devez de cela vous devez se réjouir, frère. que Dieu a accompli ce qui était écrit? L'apôtre Paul dit, mais c'est la parole qu'ils lisent chaque sabbat. Mm. Mais même en lisant cette parole, ils ont crucifié l'homme dont l'écriture tout parlait. Mm. Et pourquoi? Faites attention. frère, De la manière dont vous écoutez. Vous savez donc dont vous lisez les saintes écritures. Vous savez, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, c'est pas moi, la Bible dit que la connaissance elle enfle. Enfler, ça veut dire l'orgueil. Donc la connaissance elle, elle apporte l'orgueil. C'est ce qui, était qui, Je sais qui, était qui est écrit. C'est ce qui est écrit et c'est vrai. Amen. Mais vous savez que la chute effectivement de Satan, cette... quand effectivement il est devenu Lucifer, c'était parce que l'orgueil était dans son cœur. Vous vous souvenez, non C'est lui qui est devenu Satan quand même. L'orgueil. non, non? Amen. Et la Bible dit que la connaissance, elle a. Mmh. Et puis il dit, mais l'humilité précède la croix. La connaissance qui vient véritablement de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, elle oui. ne oui. peut jamais pousser un homme à la pays. Ce n'est pas possible. Oui. Non. Parce que celle qui vient de Dieu oui. est oui. te ramène effectivement dans l'humilité. Mais maintenant, quand il y a une semence du malin, effectivement, qui est injectée. Oui. Dans la connaissance que tu as, c'est normal que l'on C'est sûr et certain. Qu'est-ce qui s'est passé se ben, On leur parlait effectivement de la parole de Dieu, pas autre chose. Et puis de l'accomplissement des Saintes Écritures. Pas autre chose. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ah. Ils ont commencé. Peut-être que bon, peut les gens se disent, mais qu'est-ce que les frères nous disent effectivement Regardez. Nous pouvons les lire, effectivement, ici. Je vais lire pour que vous, vous, vous, vous, vous, vous puissiez voir les tableaux. Alors, regardez. Verset 33 des actes. Acte 13, verset 33. Il dit Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus sur ce qui est écrit dans le psaume 2 -3. tu Dieu, mon Fils, j'étais engendré aujourd'hui. Il est resté de mort des personnes qui ne retournent pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui, nous, qui sont donc assurées. Et c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été à ses pères et a vu la corruption. Mais celui qui est Dieu l'a ressuscité, n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il vous arrive ce qui dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, vous suivez? soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croyez pas, si on vous l'a raconte. Lorsqu'ils sont-ils, on le pria de parler les sabbats suivants sur la même chose. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et des prophéties suivirent Paul et Barnabas, qui s'entraîtèrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Les sabbats suivants, presque toute la vie se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, par les païens, voyant donc la foule, furent remplis de jalousie. Vous voyez la mauvaise sémence La bonne semence c'est la parole de Dieu. Le Seigneur sème sa sémence. Et après, qu'est-ce qu'il vient mais l'ennemi vient aussi injecter sa sémence. Bon. Donc quand la connaissance est de la parole pure, vous ne pouvez jamais avoir de problème. Amen. Mais quand il y a une sémence mauvaise qui est injectée, ça c'est livré qu'on éjecte. Alors ça crée beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on appelle la semence de discorde. Elle apporte toujours des troubles, effectivement. Mais la semence qui est de Dieu, elle apporte toujours la paix. Amen. Alors là, la Bible nous fait savoir ici quoi. Alors, on dit, verset donc, donc, les juifs, 45, les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils sont à ce que disait Paul en le contredisant et en les juriant et pourtant cet homme ici ne faisait que briser la parole. Il montait que l'accomplissement des saintes écritures. Et nous qui avons été instruits dans les saintes écritures, c'est pas de doctorat, à cette ça. Et a entendu effectivement que Dieu avait fait la promesse. Et que tu ne verras pas la corruption, tu ne pas censé la corruption. Qui que cet homme est ressuscité de, de mort, c'est l'accomplissement de Christ. la parole de Dieu. On doit se réjouir. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu, chaque véritable croyant, se réjouit de voir Dieu démontrer qu'il est vivant et qu'il veille sous sa parole. C'est suivant certain. Frères et sœurs, que Dieu soit glorifié, c'est notre joie. Est-ce que c'est la vérité Amen nous voulons que Dieu soit glorifié Amen. nous voulons que Dieu soit vraiment exalté alors ça veut dire que si toi tu veux que Dieu soit glorifié c'est que, que quand tu vois que Dieu accomplit Amen. et démontrer qu'il est vivant Amen. et qu'il accomplit sa parole effectivement, ça résulte au nom Amen. de voir que ton, ton Dieu à toi le fait pour qu'il soit glorifié n'est-ce pas vrai Amen. alors maintenant pourquoi tu es jaloux de ton frère quand Dieu l'utilise parce que quand ton frère a un don ces dons, c'est les dons des dieux. Amen. Et que Dieu lui dit, tu ne pas l'homme. Mais Dieu es est dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si nous comprenons ces choses aux frères et aux sœurs, il n'y aurait jamais des jalousies parmi les frères et sœurs. Amen. Parce que nous savons que ce que nous cherchons, c'est la gloire des dieux. Amen. Amen parce que c'est ce que, comme, comme, comme dans les scènes écritures Ces hommes ici, c'est les gens du Sanédrin, les gens de Pharisiens, tout ça. Et le roi effectivement. Mais je me suis posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils cherchaient effectivement. Parce que si ils servaient Dieu. On cherche la gloire de Dieu. Amen. Monde, Amen. Nous servons Dieu pour que Dieu soit glorifié. Amen. Pas que nous, nous soyons glorifiés, non. mais que Dieu soit glorifié. Amen. Quand on parle du bien de mon Dieu, c'est ma joie. Amen. Quand on parle de Dieu, son ah, il est vivant. mon Dieu, il est vivant. Non, le Dieu, ah ton Dieu, à toi, dit oui, oui, oui. C'est comme ça que Daniel était, non Amen. Donc Daniel voulait que son Dieu soit glorifié. Amen. Et il était là, on dit, mais il s'est passé une chose, effectivement, le roi a eu un son. Tous les sages des Babylone ne savaient rien faire. Il dit, on la tête de ça. Il dit non, amenez-moi devant le roi, donnez-moi du temps. Et puis je dirai au roi ce qu'il a dit. Il l'a amené devant le roi. Il a dit, mais ce n'est pas parce que j'ai un esprit supérieur. Non. Parce qu'il y a dans les cieux un Dieu. Et ce que Dieu, c'est mon Dieu qui fait les secrets de Dieu? Oui, il n'a pas dit je suis le puissant et tout ceci, non, ça. non, non, non. Il dit c'est une grâce, c'est ce que je le connais. Et maintenant je vais te montrer que c'est Dieu là il est le seul dieu il révèle les secrets. Voici au oh, roi qui dormait, mais j'ai vu son très choqué. Vous vais non, il lui a révélé les songes, effectivement, et aussi, voici l'explication. Qu'est-ce que le roi a dit Le Dieu de Daniel, c'est le véritable Dieu. Donc c'est pour ça que nous faisons ces choses frères, frère pour que notre dieu soit glorifié en fait que les hommes sachent effectivement que le dieu que nous prions est un dieu qui est vivant Amen. et c'est cela ce que ces hommes devaient arriver à pouvoir réellement aussi réaliser puisqu'ils que... mettent au milieu euh, Pierre et Jean vous vous souvenez mmh. il dit <coughs> Ah, tout, tout le monde l'a effectivement dit dites-nous, dites-nous, dites -nous, par quelle autorité au nom de qui Qu'avez-vous fait une telle chose Frère, un homme qui était malade, un potent là, mais effectivement qui ne marchait pas, et les effectivement, et tout le monde avait pitié de lui, et on a prié pour cet homme, on a dit, dit, oh, au nom de l'étoile, et cet homme est guéri. Tu dois me focaliser maintenant pour pouvoir juger les hommes qui ont prié pour lui non frère, en tant que croyant, qu'est-ce qu'on va faire quand on entend que Dieu a exaucé, qu'est-ce que nous avons Dieu, fait Dieu, Nous avons reçu les témoignages de Vladimir. Qu'est-ce qu'on a fait Vladimir. Et qui, qui doit avoir prié pour nous Non, on a dansé. Que ton nom soit béni. Tu exauces nos prières. N'est-ce pas vrai C'est sûr et certain, frère. Amen. Donc nous voulons que le monde sache. Amen. Que notre Dieu Amen. exauce les prières. Amen. Que notre Dieu, il guérit les malades. Amen. Alors, quand on sait qu'il y a un don, on a dit Seigneur, active le don. Pourquoi Pour qu'on voit le monsieur qui a les dons. Non Pour qu'on voit toi. Amen. Pour qu'on sache que tu vis. Amen. Et que les gens sachent que nous avons un Dieu vivant. Pas un Dieu mort. C'est ce ils vont grandir Amen. et comprendre le pourquoi. Pour ne pas combattre Dieu. Amen. Personne n'a jamais vaincu Dieu. C'est une peine perdue. Nous ne devons pas combattre Dieu. Nous devons nous aligner en marche avec Dieu. Et les qu'ils ont fait des là Prenez les barbabas, leur montrer la compétition des saintes écritures. Mmh. Au lieu de rester dans l'esprit de la parole. Mmh. Quand ils ont vu la foule commencer mmh. à pouvoir faire enfin, mmh. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. La pensée est venue. Mmh. Ah, mais la foule vient pour ça. Mmh. Mmh. Et vous, et vous, et vous, vous mmh. laissez mmh. ça comme cela mmh. mmh. Donc mmh. effectivement, il faut que vous aussi. Quand la chair commence à pouvoir chercher sa voix, c'est à ce moment-là que les dégâts commencent. Okay. La Bible dit, Bible nous ne sommes point rédevables de okay. la okay. Romains chapitre 8. Mm. Donc, nous devons réellement réaliser ce que Dieu veut de nous. En fait, et pourquoi Dieu est en train de pouvoir faire ce travail qu'il fait. Le but, c'est que nous puissions être des hommes faits. Comme l'apôtre Paul a dit, enfin de présenter à Dieu, fait de présenter à Dieu, en fait Dieu Colossiens, fait de présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, l'homme devenu parfait. Vous savez, euh, j'ai lu dans, dans, dans, dans un commentaire, de, euh, je crois que euh, c'est ce qu'il faut le commentaire, oui, euh, euh, on ne peut pas être, je crois, c'est ce qu'on dit, on peut pas être parfait dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans le corps dans lequel nous, nous nous trouvons. En fait, quand le Seigneur parle de parfait, ce n'est pas vraiment la, la perfection comme on peut le, le comprendre. Oui, ce sont des docteurs. Des, de la Bible, donc il est ainsi là. Alors, alors, il y a combien de perfections Je veux savoir, il y a combien de perfections Quand Dieu parle de parfait, c'est le seul parfait. Donc s'il dit, soyez parfait donc c'est que nous sommes censés devenir vraiment parfaits. Mais frères et sœurs, ben alors ça devait devenir comme si c'était une sorte d'illustration quand il dit, irréprochable, sans tâche. Tu sais qu'on ne sera jamais irréprochable. C'est simplement illusion ou bien c'est simplement dans, dans la pensée. Non. Quand la Bible dit irréprochable, il est, il est sans tâche. Il, il est semblable. C'est la seule à laquelle nous nous, nous trouverons. Pas là haut dans les cieux, frère. Sur la terre. Ici, pas. Sinon, nous pouvons simplement dire. Eh ben, nous serons éternels oui, quand nous serons aux cieux oui, mais, et, et, et, et, alors il y a un problème Amen. parce qu'il faut d'abord que j'atteigne les cieux pour être éternel alors la Bible me dit ah, c'est lui qui Amen. croit en lui c'est lui c'est lui qui l'a reçu Alléluia. Amen. il a reçu le pouvoir tu de devenir là-bas l'autre côté Non, non. t'es l'homme et l'enfant des dieux et l'apôtre Jean le dit Bien aimé en Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand nous serons, mais maintenant même, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, nous avons la vie de Dieu. Et si nous avons la vie de Dieu, nous, si nous, nous sommes éternels. Maintenant. Pas dans le futur, mais maintenant. Amen. Soyez, Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Ce qui va se passer, c'est que l'enveloppe doit retourner d'où il a été tiré. Mais ce qui est de Dieu, comme il avait dit, je suis sorti de Dieu. Et je retourne aussi. Je retourne à Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes venus de Dieu. Et nous retournons aussi à Dieu. Amen. Donc, cela, le jour-là, quand l'apôtre Paul et Barnabas prêchaient la parole, et ils devaient de toute façon regarder ce que les saintes écritures avaient donc commencé, puisqu'ils étaient de ceux qui connaissaient les choses de Dieu. Et voyant maintenant la grâce que Dieu leur avait accordée, ils devaient écouter la parole. Parce que je suis toujours touché, nous retourner dans deux pièces. je suis toujours touché dans, dans ce que on, on, on peut voir et lire les paroles, comment elles sont écrites. Regardez comment Paul et Barnabas ont eu à pouvoir répondre à ces gens qui les a jurés qui le contredisait simplement parce que il y avait déjà une mauvaise semence voyez-vous quand quelqu'un commence à insulter l'autre dire des paroles méchantes c'est parce qu'il y a une semence qui n'est pas des dieux qui l'a dedans à l'intérieur parce que la semence de Dieu, elle ne peut pas agir comme cela c'est pour ça que le Seigneur peut retirer tous les ronces, les utiles, les que Satan a eu à pouvoir s'aimer Enfin que la bonne sémence aille du terrain pour pouvoir pousser. Moi, j'étais un homme très colérique. Ah oui, frère. Et, et, et Dieu, Dieu m'a accordé la grâce parce que quand moi, je me mettais en colère, personne ne pouvait se tenir devant Je viens de loin. Un homme colérique. Et je ne supportais pas des erreurs. Non, non, non, monsieur. Ah oui s'il si fallait frapper, je frappais. Et quand je frappais, ce n'était pas pour pouvoir simplement frapper, mais vraiment pour frapper. Et quand je frappais, je frappais et je faisais fuir les gens. J'étais mauvais, frère. J'étais un homme très nerveux. Mais Dieu, il a eu une Ah, mais il a fallu me frapper. Beaucoup pour arriver à pouvoir déraciner ces Amen. choses effectivement. Et comme j'ai dit, la colère a toujours été une mauvaise chose parce qu'après, vous avez des conséquences. De un homme très colérique, parfois, après, il va avoir des problèmes. Parce que la colère, c'est le cœur, c'est l'énervement, c'est tout. tout ressent effectivement. C'est pourquoi la colère n'a jamais été une bonne chose. Et il faut que, mon frère Jonas, je voudrais bien que tu me mettes un peu de l'air Je commence à étouffer. Bref, donc, Dieu, notre Seigneur, peut pas vous dire qu'effectivement, que nous avons des réactions. Ce n'est pas, pas parce que tu as une réaction que, directement, d'un gestes aussi, pour se dire, ah, je ne suis pas un fils de Dieu, je suis perdu. Non ce que le Seigneur te montre qu'il y a une nature qui n'est pas à toi, qui se manifeste en toi, qu'il faudra arriver à pouvoir arracher. Et cela, il faut se consacrer aux Frère, nous n'avons nous pas tous été, moi je n'ai jamais été un saint de ma naissance. Bon, J'étais aussi un homme mauvais comme tout le monde, effectivement. Mais par la grâce du Seigneur, Amen. par la parole de Dieu venue, Dieu a commencé à arracher les choses. Amen. Et c'est ce que ce Dieu veut faire aussi avec toi. Si tu es un fils de Dieu, tu vas te laisser tondre, effectivement. Et Dieu va arracher pour que tu les choses. Pour que tu deviennes, effectivement, selon sa nature. C'est pourquoi hein, il parle de la sinon, pourquoi y aurait-il la sanctification Amen. que directement on a cru, on devient évidemment, et finalement on va au ciel non Amen. le fait de croire, tu es justifié Amen. après justification vient quoi la sanctification oui. Dieu commence à nettoyer la personne c'est cela que Dieu fait de nous effectivement et après avoir fait cela des, des chiens que nous étions on est devenus des êtres humains et de des, oui. des, oui. des oui. fils de Dieu effectivement donc revenons révenons ici, comme je disais, ce qui est touchant, c'est de pouvoir voir comment le Saint-Écriture montre effectivement aussi les choses par lesquelles nous devons être conscients que Dieu connaît le cœur des gens. Et puis, il, il, il leur pour les aider à revenir. Et quand Dieu parle, effectivement, un fils de Dieu, une fille de Dieu, même s'il était en colère, même s'il avait un problème avec quelqu'un, quand Dieu lui a parlé, il ne va pas attendre que Dieu parle deux fois. Une trois fois, non, une fois. C'est suffit. Amen. Cet homme ou cette femme revient à la position de fils de Dieu. Amen. Même s'il avait été insulté, il pardonne. Amen. Quand Amen. Ah, c'est un homme, c'est différent. Mais quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu ne peux pas résister à la parole de Dieu. c'est vrai. Mais regardez ici, mon frère, alors. il lisait effectivement les Saintes Écritures, et, et Paul est venu, avec Barnabas, envoyé par le Saint-Esprit du -Saint. Seigneur, il prêchait donc les Saintes Écritures, regardez bien. Alors ici, au verset 46, 45, on lit encore, acte 13, 45. Les juifs, voyant la foule, furent donc remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en les joueurs. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. pas en mais avec assurance. Vous comprenez cela, non Parce que ces hommes connaissaient leur position. Ces hommes savaient quelles paroles ils avaient. Effectivement, ils savaient effectivement que ce n'était pas eux, c'était le Seigneur qui les avait envoyés. Si vous lisez chapitre 13, verset 1, vous entendrez effectivement que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Vous voulez qu'on lise effectivement Oui, que Dieu te bénisse mon frère. Chapitre 13, verset 1 Il dit, Il y avait dans l'église d'Iantoche des prophètes et des docteurs. Barnabas et Siméon appelés Niger, Lucius de Sirène et Malahen qui avaient été élevés avec les héros de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Donc, ce n'était pas eux qui se sont envoyés. C'est le Seigneur lui-même. Qui a réellement confirmé effectivement que lui-là, je l'ai appelé. C'est ça, mon frère et ma soeur, que beaucoup ne comprennent pas. Le ministère apostolique, c'est un ministère qui est au-dessus des ministères de prophètes. Amen. Amen. Vous le croyez Un ministère apostolique est un dessus du des ministère des prophètes. Ah ben, regardez très bien, c'est pour moi qu'il est dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, regardez. 1 Corinthiens chapitre 12, Amen. verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Verset 28. Yeah. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des prophètes. Non. Vous lisez avec moi, non? Alléluia. Dieu a été dans l'église premièrement des prophètes. Non. Deuxièmement des apôtres. Non. non. Dieu a été dans l'église premièrement non. des apôtres. Amen. Et puis, deuxièmement, des prophètes. Alléluia. Frère, qui peut inverser l'homme? Je vous pose la question. Qui peut inverser l'ordre? Donc c'est comme cela que Dieu a positionné effectivement les choses. Alors comment il a envoyé effectivement Paul et Barnabas, effectivement, c'était les apôtres que, que Dieu leur oui. a Ils avaient un ministère important. C'est pourquoi, vous défendez, quand on est encore un enfant, comme je parlais avec mon précieux frère Bernard dans le bureau, que Dieu le bénisse effectivement. Il y en a de ceux-là qui se croient beaucoup plus grands alors qu'ils n'ont rien. C'est <coughs> ce que je me disais. J'ai dit que Dieu te dit, mais il y en a de ceux qui sont grands, mais qui ne se font pas pour des grands. Qui sont qui se voient se petits. Donc ils ont un ministère grand, mais ils se prennent pour les petits. Mais de ceux qui n'ont même rien, ils se prennent pour des grands. Amen. Amen. Et Dieu, nous l'avons entendu encore ce soir, Dieu ne peut rien faire Alléluia. avec quelqu'un qui se prend de haut. Alléluia. Il y a une différence, frère. Quand on parle de prophète, quand on parle de prophète, on d'apôtre. L'initière apostolique est toujours au-dessus de l'issère de prophète. C'est la Bible maintenant, dans l'exercice de ministère, il y a des tâches. Et là, parce que être un messager, ce n'est pas un ministère. C'est une tâche. Amen. Alors on confond les choses, frères. frères, mes frères. Donc, le frère voilà était un prophète de Dieu, mais il était un messager. Amen. Amen. Le ministère, ce n'est pas un messager. Est-ce que vous me comprenez Amen. Amen. Le ministère est un ministère de prophètes. Amen. Mais la tâche qu'il a, c'était un messager. Amen. Il y a un message pour l'art. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est comme Luther, hein? Luther n'avait pas, n'était pas un messager. Est ce que vous comprenez C'est parce qu'on est des enfants, on touche les choses de la part de Dieu, on n'a pas encore compris les choses. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit et comprendre les choses de Dieu alors là ces hommes ici qui étaient envoyés <coughs> un apôtre c'est un homme envoyé et <coughs> Dieu veille sur cet homme là <coughs> comme l'apôtre Paul et, et l'apôtre Barnabas qui était là c'est <coughs> ainsi que les seigneurs les ont envoyés tous les deux et là la chose qui s'est passée c'est que quand on les insultait et <coughs> contre <coughs> les hommes qui les insultaient <coughs> qui les contredisait, n'avait pas réalisé ce que Dieu était en train de faire avec ces deux hommes. Ils n'avaient pas réalisé la grâce que Dieu leur avait accordée de pouvoir avoir envoyé ces hommes-là avec la parole qu'ils avaient. Mais Paul, et Pourquoi ils ont parlé avec assurance Parce qu'ils savaient qui les avait envoyés. Et que la parole qu'ils apportaient n'était pas leur parole, mais la parole de celui qui les a envoyés. Donc ils avaient un mandat. Quand Dieu envoie, Dieu se tient à ton côté. Et ils étaient sûrs. Et c'est pourquoi le Bible me dit ici. Au verset, euh, au verset, au verset, donc 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance :« C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Vous avez entendu Parlant aux Juifs, il dit :« Mais, mais c'est à vous, vous qui êtes bénéficiaires de la parole. » Et cette, cette parole, la bonne nouvelle, c'est à vous qu'elle est annoncée, effectivement, premièrement. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est venu faire la procédé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors il dit ici, mais... mais il dit, c'est à vous, pour mettre la parole, de est venu être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, ce n'est pas Dieu parce que parfois les gens disent ceci. Oh, mais si cela m'est arrivé comme ça, c'est quand même Dieu oh. savait, Dieu a permis. Mm -hmm. Mon frère, ma soeur, c'est parfois vous-même. Il ne faut pas toujours attribuer que oui, tout ce qui m'arrive, c'est que bon Dieu a permis cela. Ça... Non, non, non, non. non. Vous-même, parfois, vous vous mettez dans une position telle que Dieu ne l'a pas voulu. Amen. On voit bien que Dieu a donné ce qu'il a donné. A donné. Un Et la Bible dit que vous avez repoussé, vous avez repoussé. Dieu est repoussé. Pour que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas tout le temps m'aider Dieu, mais si ça m'arrive comme ça, c'est parce que Dieu avait prévu ah, Non, non, non, non. Vous, parfois, vous êtes responsable vous-même ce que vous faites. C'est la vérité C'est simple de pouvoir dire toute chose qu'on court, effectivement, on s'introduit dans cela. Non, c'est pas si Si ça m'arrive comme ça, c'est que ça des être. Non, non, non, non, non, non. non. Ce n'est pas comme ça que tu as voulu, mais c'est parce que toi tu as choisi le chemin. ça arrive comme ça parce bah, que si Dieu te parle une fois, deux fois, trois fois. Tu n'écoutes pas. Mais, tu vas aller Tu hein. vas Je vais vous poser une question. Et ça, ça va peut-être un peu vous choquer. Pour que vous compreniez, vous compreniez Dieu, parce que c'est important. Qu'est-ce que le Saint Écritures nous dit Je crois que c'est dans deux pierres. Hein? Je pense que c'est dans deux pierres. Je pense que c'est dans Peut-être que c'est trois, On va lire avec Deux pieds, hein? ben, Ouais, je que ça, trouvé, hein. ah. Pierre que c'est cela, si le trouver, il y a chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit Le Seigneur n'est pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns mais il use de patience envers vous, vous suivez, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous avez entendu Amen. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la volonté de Dieu, ce qu'aucun, aucun ne puisse périr. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris Amen. Ce que la volonté de Dieu, ce que personne ne puisse payer. Et je pense quelque part, peut-être en Romain, parler, ce que Dieu veut, c'est que tous, que tous parviennent à quoi? Parvenir à quoi à la connaissance de la vérité Et que quoi encore C'est qu'il soit sauvé. Est-ce que vous comprenez mon frère Donc ça, c'est la volonté. ça ah, c'est le désir de Dieu. Et c'est pourquoi la voix de Dieu est prêchée. Et la Bible dit, mais afin Amen. que, parce que vous suivez, Amen. afin que quiconque, Amen. il n'a pas dit quelques-uns, quiconque Amen. croit en lui, Amen. le ne se point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, mon frère et ma soeur, qu'il y a un choix à faire. Chaque homme, chaque femme, depuis, Dieu a donné un libre arbitre et on doit toujours faire un choix. La grâce que toi tu as mon frère et toi ma soeur c'est que Dieu vient, il te parle et ton cœur saisit la grâce de Dieu pour reconnaît pour maintenant s'appliquer comme Dieu le veut Mais parfois tu peux le pas aussi accepter. Ah. Et la voie que tu as choisi toi, c'est pas celle que Dieu a voulu que toi tu choisisses. Sinon, pourquoi Dieu dirait-il, revenez, revenez, revenez Si c'était la voie que Dieu a voulu pour toi. Est-ce que vous me suivez La te dit, mais reviens, reviens, reviens. Et puis il te dit, mais j'ai placé des sentinelles. Pourquoi Amen. placer des sentinelles Il dit, mais pour te dire où tu dois aller. Amen. Amen. L'ennemi, t'épousses là Il ne faut pas dire que, oui, Dieu a voulu se... Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois là-bas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois ici. Est-ce que vous comprenez Vous pourrez faire l'envie de l'acte 13. Alors, Benaïli, verset 46. Prenez Barnabas, acte 13, 46. Parfait. C'est à vous, premièrement, que la, parole, oh, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, ce n'est pas, pas que Dieu vous a jugé indigne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais vous, vous vous jugez vous-même. Indigne de la vie éternelle. Est-ce que Dieu vous l'a donné? Il n'est pas écrit que Dieu vous a jugé indigne. La Bible dit vous vous jugez vous-même. Indigne de la vie éternelle alors à ce moment-là, il dit une parole. Il dit, voici, nous nous tournons vers le Père. Parce que, vous venu chez vous, vous avez la parole de Dieu, vous ne l'avez pas voulu. Parce que Dieu n'est pas venu parler pour rien. Il est venu parler pour que toi aussi, tu entends et que tu sois sauvé. Amen. Mais puisque vous repoussez la parole. Alors, et vous jugez un Dieu, et voici nous nous tournons vers le Père. Et, et la Bible dit ici, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations pour porter les saluts de la de la terre. Les païens se réjouissaient En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils cruent. Mais avant, mon frère, ils étaient des païens. N'est-ce pas vrai Ils étaient des païens. Ils vivaient comme des païens. Ils adoraient comme des païens. Mais quand la parole de Dieu est venue vers eux, Amen. Amen. Dieu est bon. Hein? Amen. Vous voyez, quand on parle de la prédestination, il faut bien comprendre cela. La prédestination ne veut pas dire que Dieu te dit, bon, je te prends toi, tu vas faire ça, ceci, ceci, et pas celui-là. Non. Ce que Dieu dans sa préscience, il avait déjà vu. Amen. Amen. Ah, il savait comment tu allais agir. Alors à ce moment-là, il a mis sur ton chemin Amen. les choses qu'il fallait pour toi. Amen. Dieu est le créateur de tous. Amen. Parce que Satan n'a rien créé, frère. Et Dieu doit demeurer juste jusqu'au bout. C'est la Bible qui le dit aussi, non Amen. Il fait rêver son soleil, il que pour vous non. non Même pour les méchants Amen est-ce que vous comprenez Amen. Je, vous je prie que Dieu vous ouvre l'esprit et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ils le crurent donc leur parole de Dieu mais ceux-là qui Aber étaient Aber là qui avaient donc juste la connaissance des l'écriture mm -hmm. ils ne se sont pas donnés c'est pourquoi 2 Pierre chapitre 3 Il ne parle pas de tout le monde Je vais terminer Il parle bien du bien-aimé La question est de pouvoir se poser à pouvoir savoir Comment est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un un, un bien-aimé Dans quelles conditions, dans quelles circonstances Dieu peut appeler un homme ou une femme Un bien-aimé à lui dans quelles circonstances s'est-il passé Alors c'est à ce moment-là qu'on peut se référer à Daniel. Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez comment Daniel a eu à pouvoir vivre dans son camp Vous vous souvenez quand même Daniel était même placé effectivement dans un lieu où il pouvait manger le mec qui met la table du roi. Les honneurs, il pouvait les avoir. Est-ce que Daniel a accepté ses honneurs non. Pourquoi na t il pas accepté, non, on accepté. Vous posez la question. Parce que les pasteurs étaient là non. Parce que les diables étaient là non. Parce qu'il y avait un pour lui non. non Il était seul dans un pays étranger, effectivement, à Babylone il pouvait se livrer à la joie de son cœur. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ce n'est pas nécessaire que vous veniez à l'Assemblée comme étant obligé. Mmh. Ça, je voulais toujours dire, frère. ça ne sert à rien. Mmh. Tu ne cherches pas de foule ici. Mmh. Plus vous venez en foule et que vous n'avez pas la foi en Dieu, plus vous apportez des problèmes. C'est la vérité, frère. Une foule remplit, c'est trop de problèmes. C'est dont Dieu a besoin, c'est de croyants, des fils et des filles de Dieu, frère. Amen. Donc tu n'as pas ce qu'on vient à l'Assemblée, non. Chacun, c'est sa responsable. Amen. Il dit, cette cause est la mienne. Amen. Oui. Je ne dis pas de l'œuvre d'un c'est l'œuvre de, de Dieu, effectivement. Amen. Daniel était comme cela. Et Daniel s'est donné aux choses de Dieu. Daniel était un homme qui a fait les oreilles bouchées aux choses inutiles. Il s'est consacré à ce que Dieu voulait de Amen. Amen. Amen. Et quand vous savez comment Dieu audio... a fait. Effectivement. Effective. Ne, vous ça, toujours, ne vous trompez jamais. Et ça je le dirai toujours, ne vous trompez jamais. Le message du temps du soir ne fera jamais de vous les plus. Ceci est si 100% vrai. Oui. Je vous l'ai toujours dit ici. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que parce que j'ai cru au message, je suis sauvé Il a dit, une chose comme ça n'a jamais été écrite. Vous savez, beaucoup se posent la question, mais c'est vrai. J'ai dit, mais dans la Bible est écrit, quiconque croit en lui ne périt ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle vient de Lui. Est-ce que vous suivez Amen. Donc nous devons comprendre effectivement ce que nous avons reçu de Dieu. Et ce que cela doit produire en nous. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire ici que tous ceux qui croient au message ne sont pas fils de Dieu, ne sont pas l'épouse de Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais l'épouse de Christ Amen. Ou aura le message. Amen. Parce que le message lui est adressé. Elle aimera le message et s'accrochera au message. Tout ce que le message dit, elle va croire. Amen. Amen. Amen. Bien Amen. sûr. On ne va pas la forcer croire au message et tu seras sauvé. Non. Le salut n'est pas dans le message. Mm -hmm. Mais le message lui a été envoyé à elle pour qu'elle puisse savoir comment elle doit se tenir devant son mari. Amen. C'est la vérité, non Le plus important, c'est les liens que tu as avec ton mari. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Prouve bon, d'abord qu'il soit ton mari. Parce que c'est comme tu sors une soeur sort ici à la rue, il voit un monsieur là qui. qui, qui je sais pas moi, un chauffeur de tram, je ne sais pas moi, un chauffeur de Il est là, oh, voici mon mari, voici mon mari. Mais tu as beau tourner les yeux autour de lui, il ne sera jamais ton mari. Parce qu'il n'est pas ton mari. Mais du moment où il vient vers toi, il te dit voilà je vais te prendre pour ma femme. Et qu'il t'a épousé, et que tu es dans sa maison, mais c'est normal que tu marches comme cela. En disant c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Pourquoi Parce que tu portes son nom. Amen. Est-ce que vous comprenez la femme prend plaisir, si c'est une bonne femme. C'est vrai, non Si c'est une bonne femme. Vous savez, ma fille là-bas, le qui est derrière. Elle m'a surpris. Hein. Je crois que c'était un mercredi jeudi je sais pas. Et on est rentré donc à la maison. C'est quoi ça, on est rentré à la maison. Et là, elle vient toujours et puis, ouais, comme vous la voyez toujours, c'est calme doux, et c'est venu, elle fait, fait d'abord ce qu'il devait faire pour ce qui me concernait. et puis, dit, mais j'ai senti dans mon cœur de te montrer quand même quelque chose et elle sourit, je dit oui ma chérie, à moi mon bébé, dis-moi qu'est-ce que tu as et je vois, elle fait sortir quelque chose là, J'ai regardé la couverture, c'était donc sa Bible et, et elle et elle ouvre et elle dit C'est toujours ça que j'ai toujours souligné dans ma Bible. Moi, t as, t as et je regarde, je dis Oui, je vois, je vais te souligner. Ah, j'ai posé la question, je dis, Mais, mais, ah Et, et depuis quand Il dit Mais c'est quand même aujourd'hui, j'ai eu à cœur de pouvoir te le montrer. Et, je ne sais pas, mais ça m'a tenu à cœur. Je vais vous le montrer, je, il je crois, ce qu'il m'a fait. Voilà, euh, voilà ce qu'il m'a montré, elle a souligné dans sa Bible. Il dit Oui, c'est cela. Et il dit, je crois que c'est du verset. Euh, euh, Jusqu'au verset, euh, verset, verset 6. Je pense que j'avais suivi. C'est 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. J'ai lu et j'étais vraiment touché à regarder, oui c'est ce que j'ai su dans ma vie mais 1 Pierre chapitre 3. Et il dit, femme que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chasse et respectueuse. Ayez non cette parole extérieure considérée aussi dans les cheveux tressés, les ordonnements d'or et les habits, parce qu'on est vrai, mais la pari intérieure est cachée dans le cœur, la pureté est dans un esprit doux et paisible et qui est qui devant Dieu. Ainsi, séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est vrai que vous êtes devenus une fille en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte alors ah, j'ai dit mais mon bébé à moi, il dit mais dis-moi Chou c'est depuis quand que tu as suivi ça il me dit tu vois, à l'époque là je dis à l'époque quand je cherchais à venir ton bureau là, je dis quand tu sais de oui, quand je cherchais à venir ton bureau et alors j'ai je disais et cette écriture est une écriture qui est restée marquée dans ma, dans, à moi que j'ai toujours gardé et j'ai lu effectivement, elle est en moi c'est comme ici, il dit, quand j'étais cherché à l'époque là, pour venir te voir dans ton bureau là, c'est à l'époque où il était baptisé. Vous pouvez vous penser, donc, dans cette époque là, il dit, j'avais déjà ça, Alléluia. il était en moi qui travaillait, j'ai lisais, j'ai lisais toujours, et l'ai même souligné. il dit, chaque fois c'est toujours l'écriture que j'ai lu, j'ai dit que Dieu te veut. Amen. Amen. Amen, Amen, Alléluia. Parce que quand on parle de la soumission pour une femme, mmh. c'est mmh. la colère, mmh. c'est la révolte en fait. Mais Dieu travaille le cœur de ses enfants. Parce qu'il y a une bonne femme. Mmh. Mmh. Et est toujours soumise à son mari. Quand le mari dit quelque chose, peu importe la connaissance qu'il a faite, la femme, femme s'allie à ce que le mari dit. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur dit dans la parole. Amen. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Et maintenant, je vais vous choquer. Vous savez que le pasteur de l'Assemblée est comme l'époux de l'Église. Vous le savez, c'est le prophète qui l'a dit. Vous savez pourquoi à 100% ça. Et si le pasteur est comme l'époux de l'Église, le que peut faire l'Église à ce moment-là si c'est de pouvoir se soumettre amen. et d'oublier à ce que le pasteur. Amen. Amen. amen. amen. amen. amen. Oui, mais qu'on dise pas Amen, mais c'est toujours la vérité. Amen. Amen. donc C'est pas l'Amen qui va faire de ça la vérité. Amen. Mais c'est toujours la amen. amen. Et ça sera toujours la vérité. Amen. Donc, croyons cela. Vous remarquez bien, cet homme de Dieu dit, voici la seconde lettre que je vous ai dit. Et je cherche à veiller votre saine intelligence par des avertissements. Amen. Tu sais qu'il y a des moqueurs effectivement qui parlent quand est-ce qu'il va venir, puis la promesse de nos pérennes, m'a dit, mais souvenez-vous mm -hmm. que le monde ah, a été submergé par la parole de Dieu. Ja. Die pas vrai. Die Welt, du Standard, du Et das. par cette même parole. Donc, l'homme nous montre la chose qui est très importante ja. pour Sein le croyant, das croyant das sur laquelle il doit y va pouvoir s'appliquer. Il er dit par cette même parole, ceux qui avait annoncé, que la terre serait submergée par l'eau. Les gens n'ont pas cru. Cela n'a pas arrêté Dieu. Amen. Dieu ne s'est pas occupé des pensées des enfants. Il s'est occupé de la parole. Amen. Et l'homme ou la femme qui avait cru à cette parole a trouvé le salut Amen. dans la parole de Dieu. Amen. Vous vous souvenez Il dit, mais par cette même parole. Il dit, c'est pour vous que je le dis. Si eux, ils ignorent, mais oui. vous ne devez pas ignorer. Par cette même parole, oui. le ciel et la Terre d'un présent oui. sont oui. gardés et oui. Oui. pour le feu, hein. oui. pour le jour du jugement. Oui. Ce oui. Ça veut dire que dire... c'est quelque chose qui ne pourra jamais échapper. Etwas, ça doit venir. Es muss kommen. Si le déluge a eu lieu, mm -hmm. le feu doit aussi descendre. Qu'on <coughs> le croit, Ob ou qu'on ne croit pas, le feu devra descendre. Das <coughs> <a> <coughs> maintenant, voilà quelque <coughs> chose qui est important, mon frère. Ça. Ça. Nous sommes tous dans ce monde, ensemble Et avec tout ce monde. Nous ne vivons pas au ciel. Est-ce que vous me suivez Amen. Nous ne vivons pas au ciel. Nous vivons sur la terre. Amen. Mais l'Écriture dit Mais que le ciel, c'est la terre et la où nous sommes maintenant. Vous passer par le feu. Est-ce que vous me suivez Et puis il dit plus loin, il dit ceci. Et sagt, yeah. Mais nous... Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qu'est-ce que nous disons Alléluia, non Amen. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je vous ai dit que nous sommes sur la terre. Et sur cette terre, effectivement, que le feu va tomber. Et puis il dit. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça réjouit le cœur, non Amen. Maintenant je vais vous poser la question. Ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres que vous attendez, c'est quand est-ce que vous allez la voir Quand est-ce que vous allez avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre Vous voyez, frères et sœurs, il est toujours très très important quand vous lisez la parole de Dieu de demeurer dans les écritures. Est-ce que vous comprenez Amen. que vous puissiez être positionné dans les choses que Dieu dit de manière à ne pas croire simplement dans l'imagination, mais à croire en positionnant les choses à leur juste place, en se regardant d'abord soi-même. Pour pouvoir voir si réellement on fera partie de cette chose-là, je veux clarifier la chose. Nous avons dit gloire à Dieu, selon sa promesse, nous attendons au nouveau ciel, nous allons dire c'est quand est-ce la voie qui s'est vous savez quand cela va se passer? Mon frère et ma soeur, avant que toi et moi, mm -hmm. nous puissions nous glorifier de nouveaux cieux, nouveaux terres, mm -hmm. il y a d'abord une étape que tu dois passer. Oui. Vous savez quand est-ce nouveau ciel, nouveau terre arriver? Vous voulez que je vous le montre, non? Oui. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 20, je crois que j'avais... Met... <coughs> quelque chose comme cela, je suppose que c'est Alors, <coughs> vous avez Apocalypse. Oui, Apocalypse. Voilà. Nous allons terminer. Et voilà. voilà. Mmh. Ah. Chapitre 21, Apocalypse.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 un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, avant que cela ne puisse arriver à pouvoir être comme ceci, il y a d'abord des événements qui doivent se passer auparavant, pour que toi, et moi, nous puissions nous réjouir. De dire qu'effectivement, que nous attendons. Parce que celui qui dit le nous là, mais il s'est il inclus dans la promesse effectivement de des dieux. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu t'a fait à toi la promesse Parce qu'il a devant ta nous attendons. Qui est ce nous-là tu peux t'introduire dans ce nom-là? Parce que la Bible dit, selon sa promesse, nous attendons. Est-ce que toi, tu peux dire que tu attends? Alors maintenant, je vais te poser la question: si tu attends, est-ce que Dieu t'a fait la promesse? Tu es sûr que Dieu t'a fait la promesse à toi? Vous vous souvenez, frère ça Je ne vais pas vous dire longtemps. Vous vous souvenez, frère ça D'Abraham et de l'autre. Abraham et l'autre. Vous vous souvenez Amen. Dieu est venu vers Abraham. Il a dit, Sarah est ta femme, effectivement. La stérile ici. Est enfant et t'enfantra un fils. Et l'autre peut être là à côté. Sa femme aussi stérile. Puisque Dieu dit cela, Abraham, ma femme qui est stérile aussi, elle va aussi accoucher l'autre pouvait attendre même dix mille ans la femme serait toujours stérile pourquoi parce que la promesse n'avait pas été faite à l'autre la promesse avait été faite à Abraham donc Dieu s'est adressé à Abraham et toi quelle est la promesse que Dieu t'a faite Amen. comment sais-tu que cette promesse là est aussi pour toi est-ce que nous attendons qu'on le le Nous attendons. Mais est-ce que tu es dans ce nous -là « nous » là Est-ce que pour que tu sois dans le « nous » là, fait-il faut que tu sois dans le nous « nous » d'aujourd'hui. Amen. Amen. Oh Amen. Oui, oui, oui, frère. Le « nous » d'aujourd'hui, ce sera le « nous » du futur. Amen. Amen. Oh. Mais oui, bien sûr, frère nous sommes les enfants de la promesse qui sont les enfants de la promesse c'est la postérité d'Abraham comment sommes-nous devenus la postérité d'Abraham car les promesses ont été faites à Abraham et à ses postérités mais à sa postérité c'est à dire à Christ est-ce que vous Amen. Amen. vous souvenez Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est sa mort, Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Aussi avec lui. Amen. Baptisés en Jésus-Christ. Et la Bible dit si quelqu'un et en Christ, Amen. il est une nouvelle création. Les Amen. choses anciennes sont passées. Amen. Passées toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire en Christ. Amen. Pour que toi, tu deviens héritier des promesses de Dieu, il faut que tu sois en Christ. Amen. Et comment tu entres en Christ? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est d'abord important que toi et moi, nous soyons d'abord dans les lieux de rassemblement. Amen. Amen. Pour que maintenant nous comprenions que les choses à venir, voilà ce qui nous concerne. Et voilà ce qui ne nous concerne pas. Voilà notre part. Et voilà la part des autres, effectivement. Je ne sais pas si vous saisissez Amen. Oui. Vous ne pouvez pas <coughs> vous approprier les promesses qui ne sont pas le vôtre. Nous attendons selon sa promesse. Il faut que tu sois sûr et certain que Dieu t'a fait la promesse. Vous suivez Amen. Et pour que tu puisses être bénéficiaire de ta il faut que tu sois dans le lieu que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi donner la promesse à l'endroit Effectivement, c'est la postérité d'Abraham. Et cette postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comment est-ce que nous entrons en Christ Et c'est par le baptême du Saint-Esprit. Votre attention, s'il vous plaît, je vais terminer. Frères et sœurs, votre attention pour l'amour de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, les promesses de Dieu ne sont pas pour toi. Tu es étranger aux choses de Dieu. Pour que les promesses de Dieu te deviennent maintenant accessibles, il faut que tu sois dans le corps. Parce que les promesses ont été faites à Abraham et aussi à sa postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus Christ notre Seigneur. C'est quand nous entrons effectivement dans le corps de Jésus Christ. L'exemple simple et que vous connaissez très bien, la promesse même de l'enlèvement. La promesse même de l'enlèvement. Pour être enlevé, il faut être dans le corps de Christ. cest veut dire que la promesse concerne quand même le corps. Et le corps de Christ, c'est Christ. N'est-ce pas vrai? Si tu es en dehors de ce corps, cette promesse ne te concerne pas. Donc pour que tu sois héritier de toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je termine par là. Je termine par là, frère. Je vais lire pour que vous puissiez comprendre cela. Romain au chapitre 8, et puis nous allons prier ensemble. Romain au chapitre 8. Alors nous lisons ici, à partir de verset. Verset 9. Romain 8, verset 9, il dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair.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 c'est lui qui a entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédévables à la chair, ou mais sur la chair. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les choses du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions à ma paix. L'esprit lui-même va tirer notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi Amen. héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. et eh oui, mon frère et ma mais... soeur. Héritier ou héritier, avec Christ. cela par le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, et nous sommes dans ce corps de Christ, effectivement, alors vous devez comprendre que l'œuvre est achevée, tout est accompli. Pour toi, mon frère, toutes les promesses de cette Écriture elles sont pour toi, elles s'accompliront aussi pour toi. L'enlèvement, c'est pour toi. Amen. Oui, mon frère, Amen. le retour avec Christ, la première édition pour le millénium c'est pour toi, Amen. parce que tu y seras. Bien sûr. <coughs> Jusque-là, tu n'es simplement qu'un croyant. Oui, toi, tu n'es pas encore arrivé. Et les promesses ne sont pas pour toi. Et pour que les promesses deviennent véritablement pour toi. Vous avez remarqué une chose Les Seigneurs, notre Dieu, ont une façon particulière de faire les choses. Vous n'avez pas remarqué J'ai terminé, je dis. Quand l'apôtre Pierre, dans Acte 2, 38, quand les hommes sont venus vers lui pour être baptisés, qu'est-ce qu'il a dit répondez vous Amen. et que chacun de vous soit baptisé au nom du saint n'est-ce pas vrai Amen. Et vous recevrez le don du saint Esprit, n'est-ce pas vrai Qu'est-ce qu'il a ajouté qu -ce qu Et cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont là, dans nos six grands le Seigneur notre Dieu, et appellera. Amen hum -hum. Vous avez compris Amen. Donc si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé, il va te sanctifier. Amen. est ce pas vrai Amen. Et s'il te sanctifie, il ne va pas te laisser en chemin. Qu'est-ce qu'il va faire Il va te donner le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez Amen. Amen. C'est là que vous devez comprendre une chose qui est très importante dans notre marche. Ce que la Bible dit, hein? tout ce que Dieu a connu d'avance. Oui. l'élection et dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est oui. sûr et certain, frère. Lorsque tu reçois la parole de Dieu que tu l'entends, ta façon de réagir, ta façon de recevoir, ta façon de t'accrocher à la Parole de Dieu, de montre que toi, tu es appelé pour pouvoir hériter le Prophète. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, Donc, ce cheminement est absolument important. C'est pourquoi un véritable Fils de Dieu. Quand il vient au Seigneur, il n'a pas besoin de faire 10 ans pour avoir les baptêmes du Saint-Esprit. Ce c'est pas possible. C'est pas possible. Si jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore reçu les baptêmes du Saint-Esprit, il faut te poser la question. Parce qu'avec Dieu, ça ne peut pas prendre autant d'années. Non, frère, c'est une question vitale pour toi, frère. Dieu n'est pas appelé pour être un membre de l'église, oui. pour être membre du corps de Christ. Donc, quand Alléluia. tu reçois la parole, Alléluia. et tu crois la vérité, Alléluia. Dieu doit s'élever. Dieu doit s'aider. Pourquoi si cette soif n'est pas en toi Nous devons prier. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur, Alléluia. il faut arrêter, frère d'être membre de cette église, ça ne sert à rien il faut arrêter d'être membre de cette église ici frère, ça ne sert à rien tu dois arriver à pouvoir être membre du corps de Jésus Christ. c'est à ce moment-là frère, que les promesses, même échappées au feu tu ne peux plus aller au feu, tu ne peux pas aller dans l'enfer ça tu es certain que l'enfer ce n'est pas pour moi Mais pourquoi? Parce que Dieu m'a accordé la promesse à moi et je suis dans le lieu dans lequel Dieu a eu à pouvoir faire les promesses Amen. Où sera Seigneur Là où se trouvera le corps Là ça sera le Il y a un lieu où tu dois arriver à être conscient. C'est là où je dois me Ça fait des années mon frère que tu es membre de l'église, ça fait des années ma soeur que tu es membre de l'église Effectivement. Ta vie à toi ne change pas. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il faut te regarder, toi, pas ton voisin, mais toi-même. Il y a un problème, frère. Pourquoi Dieu n'agit pas Mais c'est toi l'obstacle. L'obstacle, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Ce que ça prend, comprendras-tu que Dieu veut que tu sois là où il veut que tu sois, pas là où tu ce Que tu veux parce que être membre de l'église, mon frère, ma soeur, n'a qu'à rien et tout. Ça fait des années, mon frère. Après des années, Chaque fois que Dieu te parle, tu trouves toujours des raisons pour te jeter. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, tu ne peux pas dire que j'étais ignorant, ou je ne sais pas, je ne savais pas, ce mais aujourd'hui, tu dois savoir et si tu n'es pas dans le corps de Christ, si le les promesses ne sont pas non plus pour toi. Et si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement aussi n'est pas non plus pour toi. C'est bien d'être membre d'une église. C'est bien de partenir à une église n'importe laquelle. C'est bien. Mais l'église te sauvera jamais. Il n'y a aucun homme sur la terre. Sois prophète, apôtre, ministre qui peut te prophète, sauver Dans l'église du Seigneur Jésus Christ Lorsqu'il prêchait prédicte, Il y avait aussi un Judas Dans l'église du maître lui-même Mon frère et ma soeur Nous ne sommes pas plus que le Seigneur Moi je ne suis qu'un homme Lui il était le Seigneur il est Seigneur Nous le Seigneur, le Seigneur. Ah. Il prêchait l'évangile. Et dans son église, là sur la terre, oh oui, il y avait aussi des soi-disant croyants. Euh, oui. Et toi aussi aujourd'hui, mon frère. Depuis que tu as cru. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru mon frère, est-ce que Dieu t'a-t-il parlé Ta vie à toi a-t-elle changé Et la parole, tu la connais. La parole, tu l'entends. Ce qui montre qu'il y a quelque chose de Dieu au-dedans de toi, c'est que lorsque Dieu te parle, tu réagis en fonction de la parole que tu as reçue. Avez-vous reçu le avez Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ça fait combien d'années que vous croyez Ça fait combien d'années, Ça fait combien d'années, ma soeur As-tu reçu les baptêmes du Saint-Esprit? -tu, tu connais le prophète certainement, c'est vrai. Mais le prophète ne peut pas te sauver. Le prophète ne peut pas te faire rentrer l'enlèvement. Il n'y a aucun homme qui peut te faire entrer. Il n'y a qu'un seul. C'est le Seigneur. As-tu reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Je voudrais que vous vous posiez cette question, mon frère. Parce que c'est vrai que nous nous résistons en écoutant la parole du Dieu.